Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant les nouvelles combinaisons de races-classes qui arrivent à World of Warcraft avec la 10.0.7, il me semble, euh, de mémoire. <rire> On a donc, et euh, eh bien, notamment le moine. Hein. j'entends la musique, les petites couleurs, etc. Le moine qui va euh, être étendu à plusieurs races. Mais avant, de, avant cela, je voulais parler euh, d'un, je voulais refaire un petit point sur le torrent mage. Le torrent mage. J'avais été un peu sceptique quand il, avait, quand il était arrivé, torrent mage, dans ma vidéo sur les nouvelles combinaisons race classe d'ailleurs aussi, euh, j'avais beaucoup défendu le torrent voleur, pour le coup le torrent mage j'avais un peu plus de mal. Mais, forcé de constater qu'avec Dragonflight je suis encore plus dé... Enfin, Enfin vraiment j'étais dans le sceptique, j'étais pas non plus anti mais j'étais vraiment sceptique et je suis plutôt dans la case du complètement pour... Aujourd'hui, quand on voit notamment les, les primalistes, en fait, euh, de Dragonflight, alors bon là, c'est un visuel de Kurog, mais en fait, les primalistes Dragonflight, on voit que justement, il y a certains, parce que c'est du c'est cha des chamans hein, globalement, les primalistes, et au final, eh bien, on voit qu'il y a des chamans qui sont spécialisés dans un élément. Et du coup, le MASH TOREN, dans une idée qu'en fait, c'est un chaman spécialisé dans un élément, là, je vous les ai montré, euh, feu et glace, ou feu et eau, en gros, eh bien, ça marche parfaitement, vous avez les deux sp. Euh, du mage et d'ailleurs ce genre de choses fonctionne très bien avec les orques les tauren du coup vraiment en mode je veux être un chaman vraiment orienté autour du feu ou un chaman vraiment orienté autour de la glace enfin autour de l'eau et bah ben, ça marche très bien le feu euh, à ce niveau enfin l'aspect feu et l'aspect glace marche très très bien pour un tauren après évidemment faut on va y revenir juste après il faut garder l'aspect culturel des tauren le côté euh, robe euh, chamanique etc le côté euh, Très peu armuré, très nature, etc. Et pour ce qui est de l'aspect arcane. Spé arcane, là j'étais en mode vraiment Spé arcane, je vois pas. Et on m'a très très bien relevé, hein, j'en profite, c'est EO qui m'en avait parlé, et Ea qui m'avait euh, dit, bah en fait, Malga, tu, es, tu, tu nous avais parlé de Moucha, qui est Elune. Elune, c'est bien les arcanes, tout ça, tout ça. Et oui, oui totalement. Et du coup, et eh bien effectivement, l'aspect arcane pour un, pour un tauren, bah ça peut tout simplement être justement le côté prêtre, le côté fervent, ardent, euh, défenseur de Moucha, donc le nom des lunes pour les taurennes, Et donc, le mage, en fait, les trois spé du mage, il n'y a aucun problème, en fait. faut juste, bien sûr, éviter un truc dans lequel Dragonflight est également tombé, parce que Dragonflight, pour le coup, avec les primélistes, on voit vraiment le côté, on peut avoir des mages taurennes spécialisés dans un élément pour justement avoir une espèce de chaman spécialisé. Mais... On a, malheureusement, avec Dragonflight, ce que euh, je craignais comme pas possible, à savoir le MASH TOREN en robe violette, petit tabard de l'œil, l'œil symbole du Kirin Tor donc de Dalaran, les couleurs de Dalaran, avec son petit élémentaire des arcanes pour faire un clin d'œil à Khadgar, <rire> c'est rigolo. Et ça, oh, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non... Oh, la culture taurenne, on la prend, on la retourne, et schlac, schlac C'est vraiment terrible, et c'est vraiment le pire de ce que j'imaginais, et on l'a, Dragonflight, euh, évidemment, avec nos chers, nos chers joyeux lurons du Kirin Tor, hein, qui sont juste l'un des ressorts comiques de l'extension pour des quêtes secondaires inintéressantes. Et on a, du coup, eh bien, les taurenne mâches comme ça, avec la petite fleur dans les cheveux, histoire de mettre la petite cerise sur le gâteau hein, de caca, donc euh, ça c'est vraiment non, hein. ça c'est vraiment non, et si vous jouez mage, s'il vous plaît, évitez ça, hein. évitez ça, ça c'est dégueulasse, hein. ça c'est dégueulasse. Torren qui apprennent la magie arcanique, enfin, euh, qui <rire> oh, Kirin -Tor. alors je sais, Dalaran c'est devenu neutre, enfin, neutre quand ça les arrange, mais euh, c'est quand même un, un, un organe, même si bien sûr il peut y avoir de l'ouverture avec la horde, avec les elfes de sang, hein les à Soleil, on a les réprouver, tout ça, tout ça. C'est quand même un organe foncièrement alliance à la base. Les races qui sont du Kalimdor pour aller à Dalaran. Merde, <rire> quand même, quand même. Donc ça c'est non, hein. ça c'est vraiment non et c'est tout ce que je craignais, malheureusement, bah, ils, ont, ils nous en ont mis aussi. Mais bon, voilà, comme Trades, il Flight c'est deux pièces, hein. on, a, on a les deux faces d'une même pièce. D'un côté l'ouverture avec l'idée, voilà, vraiment d'un chaman spécialisé. De l'autre, un euh, truc dégueulasse. Revenons sur du positif concernant les nouvelles combinaisons race-class, les moines, les moines Wargun, enfin Alors j'ai mis euh, cette image un peu, euh... <rire> c'est pas, pas la plus belle, que malheureusement il n'y en a pas beaucoup des, des illustrations, pour, pas pour l'heure en tout cas, mais les Wargun moines, c'est l'un des combos classe-race les plus attendus de mon côté, et l'un des, surtout les plus légitimes en fait, pour les races, puisque les worgen, le principe même des worgen, c'est d'essayer de calmer la bête en eux, d'essayer de méditer, calmer cette soif de sang, cette soif de rage, etc. etc. Et quoi de mieux eh bien que, la, ra que la, la classe moine Le moine, dans sa conception, c'est l'idée d'un voyage initiatique. Je rappelle quand même... Que d'un point de vue RP gameplay, d'un point de vue lore gameplay, vous aviez la, le pèlerinage zen. Le pèlerinage zen, c'est quoi C'est vous, vous, vous ouvrez vos chakras, on va dire, et hop, vous vous téléportez en Pandarie auprès de vos maîtres qui vous disent bon, il faut que tu te calmes, fais, fais ça, ça, ça, ça, ça. Boum, tu gagnes un bonus d'XP. Je crois que c'est plus un bonus d'XP qu'on gagne aujourd'hui, mais le pèlerinage zen, c'est ça, c'est l'illustration même du côté. Il faut, <rire> il faut se calmer. Il faut se calmer et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Mister Pendard, on avait beaucoup de moines, aux elfes en fait, qui étaient affichés, etc. Il y a vraiment l'idée aussi de tous les accros, tous les accros mana, tous les, euh, toutes les races qui ont des énormes soucis de soif sanguinaire, les orques, les worgen, qu'on cette rage, cette bête en eux. Euh, le côté aussi bien sûr, potentiellement même pour les humains, hein, le fait qu'il y a eu, euh, voilà, ils ont, ils ont connu la guerre, etc. Ils ont du mal à, ils ont du mal à oublier les, les sévices, les horreurs qu'ils ont pu voir. et eh bien le moine, à ce niveau-là, incarne une espèce de seconde vie, de seconde jeunesse, en mode nouvelle conception de la vie, nouvelle croyance, nouvelle foi, nouvelle, euh, nouvelle philosophie. Et à ce niveau-là, les Warguns, c'est juste parfait. Et en plus, d'un point de vue gameplay, c'est trop badass, parce que les Warguns, à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas se battre avec leurs griffes. C'est un des gros problèmes. On aimerait euh, que les Warguns puissent enfin se battre avec leurs griffes, comme à Vanilla, et même les PNJ le sont capables de le faire. C'est juste le joueur qui ne peut pas le faire. Eh bien le moine c'est celui qui se bat le plus à la mano donc c'est vrai que ça ressemble, c est, c est, on se rapproche encore plus du côté worgen avec les griffes, un jour, un jour on pourra se battre avec les griffes, un jour, euh, donc voilà les worgen vraiment parfait, c'était vraiment le, le combo classe race qui était nécessaire je pense. Nous avons ensuite les Gobelins Moines, donc c'est les deux races de Cataclysme, pourquoi n'avaient-ils pas accès en fait à l'aspect, euh, enfin à la classe moine Tout simplement c'était un problème de contrainte technique, euh, vu que c'était des races qui étaient arrivées à Cataclysme, l'extension d'après avait retravaillé tous les euh, squelettes euh, des races existantes et du coup il bah, n'y avait pas eu le travail fait pour les moines euh, Worgen et les moines Gobelins, mais en soi, il n'y avait pas de problème de l'or ou quoi que ce soit. Et donc, très souvent, beaucoup de gens imaginent qu'il y a des problèmes de lore. En fait, c'est souvent des problèmes de gameplay, de moyens, etc. De temps, surtout, de développement, plus que vraiment de lore. Le lore est assez flexible, tant qu'on ne ruine pas ce qui a été fait avant, etc. C'est assez flexible à ce niveau-là. C'est pas la contrainte première, hein, le lore, loin de là. Et donc, les gobelins moines. Globalement, j'ai pas grand-chose à dire sur eux. Les gobelins, ils sont un peu... Euh pique hein, ils sont un peu... Euh, ils bouffent à tous les râteliers tant qu'ils peuvent s'enrichir, etc. Donc, en soi, c'est plus un peu au, au RP du joueur, et en soi, le fait que les gobelins eux-mêmes partent en pandarie, et, et imaginer euh, une nouvelle manière, une nouvelle con, manière de concevoir, <rire> pourquoi pas <rire> calmer sa soif de richesse, son avarice aussi, hein, ça, peut être, ça peut être un objectif. Donc en soi, en soi les gobelins, bon, dans le côté bouffe à tous les râteliers, euh, le, c'est pas exceptionnel comme les warguns, c'est pas non plus nul à chier, comme, euh, donc en soi... Pourquoi pas, pourquoi pas Et je pense que les animations il y a des trucs rigolos à faire A côté, surtout que eux techniquement ça a dû être moins compliqué vu que les vulpérins avaient accès aux moines Donc peut-être qu'ils ont retravaillé, ils ont réutilisé le squelette vulpérin pour, pour les animations Nous le verrons plus tard, quand ça sortira Et dernier point, les moines Sancte forge. Et s'il y a bien un, une combinaison classe-race pour les moines sur lesquelles j'ai un peu de mal C'est les Sancteforges et là vous allez me dire, bah pourquoi Parce que c'est vrai que les moines, leur histoire est vraiment bien foutue, n'importe quelle race, n'importe quelle classe, euh, enfin, peut, avec, à l'issue d'un voyage en Pandarie, au contact des Pandaren, changer sa philosophie, réapprendre, repenser le monde, etc. Et devenir un moine. Sachant que moine, je rappelle, hein, globalement, techniquement, très rapidement, mais il y a plein de vidéos sur Mr. Pandaria, je vous invite à aller les voir. Globalement, un moine, c'est quoi C'est le chaman du cinquième élément. Hein. C'est un, euh, un chaman de l'esprit de la vie, de l'esprit tout court. Donc globalement, de l'élémentaire, de la vie ou de l'esprit. Donc globalement, tout le monde peut le faire en fait. Beaucoup de classes sont chamanes, etc. Le truc, ou, ou druide, hein, je rappelle druide, chaman, c'est vidéo sur les classes, hein, c'est quasiment la même chose avec un nom différent pour le côté culturel. Euh, dans le lore en tout cas, Par gameplay bien sûr. Donc, de Sancte Forge, le bémol c'est quoi Le bémol, parce qu'on pourrait se dire, bon bah ça va. En fait le problème c'est que les Sancte Forge c'est des Draenei qui euh, sont restés au contact de la lumière dans son côté le plus fanatique possible. C'est d'ailleurs... Le, les Sancteforges Drainay, c'est des fanatiques de la lumière. Donc, c'est pas trop les mecs qui sont ouverts sur d'autres manières de faire, en fait. Et, deuxièmement, le côté moine, vous êtes, comme je l'ai dit, un prêtre de l'élémentaire de l'esprit, de l'élémentaire de la vie. C'est une foi nouvelle vous voyez où je veux en venir les fanatiques de la lumière ils dévient pas trop de la trajectoire Et vous allez me dire bah pourtant les Draenei normaux c'est un peu le même délire les drainés normaux sont beaucoup plus ouverts ils ont, ils ont pas été dans l'armée de la lumière ils ont fui, Draenei, le mot Draenei, généalogie sur les Draenei, le mot Draenei, c'est à dire les exilés ils ont fui de partout ils ont découvert plein de cultures différentes avec lesquelles ils sont parfois restés lointains parfois ils se sont rapprochés N'oublions pas que par exemple les Draenei normaux peuvent faire shaman. Et grâce à qui Grâce aux roués, grâce aux Draenei euh, qui ont perdu euh, leur connexion avec la lumière, etc. Ce qui fait que les Draenei ont changé un petit peu leur manière de voir les choses et sont beaucoup plus ouverts sur, les foies, sur la foi des autres. Et en plus, au contact de l'Alliance et des autres races de l'Alliance, il, euh, il faut accepter euh, des croyances différentes. Les Sancteforges, ils viennent d'arriver dans l'histoire de Warcraft. Et eux, c'est lumière, lumière, lumière, lumière. Il n'y a rien d'autre en fait. Ils ont combattu tout ce qui était opposé à la lumière, en fait. Donc, euh, c'est des gros fanatiques. Et d'ailleurs, techniquement, vous pouvez le voir d'un point de vue gameplay, les forges n'ont pas accès à la classe Shaman. C'est pas pour rien. Ça montre aussi ce côté-là. Il n'y a pas eu ce, ce contact avec les Roués. Eux, ils n'ont pas eu de Roués. mec mecs abandonnés par la lumière, ils savent pas ce que c'est. Donc, il euh, n'y a pas cette ouverture. Il n'y a pas cette ouverture d'esprit, cette ouverture de corps, et cette ouverture avec d'autres races. Ils viennent d'arriver. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être la seule race sur laquelle, euh, sans que te forge-moine, j'ai beaucoup de mal. Mais euh, en soi, c'est pas non plus. Euh, pour un RP personnel, vous pouvez tout à fait dire que justement, vous avez changé la, les de, la guerre de Milan, tout ça, tout ça, ça vous a perturbé, machin. Bien sûr, mais d'un point de vue véritablement race, c'est vraiment propre à un individu, pas à, à un ensemble de population. Donc. Euh, j'ai beaucoup de mal avec le combo euh, Sancte Forge, euh, Sancte Forge -Mod. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos, vos appréciations. Une classe, un, un, un combo de classe race que euh, j'attends et qui est toujours pas euh, évoqué, c'est les euh, Sancte Forge torren au Rock. Oh, Sancte. Pardon, excusez-moi. C'est l'Absus. Les Paladins, les Paladins au rock, euh, Parce que techniquement, c'est la, <rire> la même histoire que les, les, les Toren normaux. Donc euh, pourquoi Ils ont accès aux prêtres, mais ils n'ont pas accès aux au Paladins. J'ai l'impression que c'est qu'ils ont peur de se faire taper sur les doigts par les fanatiques paladins humains et elfes de sang, mais euh, parce que techniquement, il n'y a aucun problème avec eux. J'ai fait une vidéo de debunkage justement sur les, les paladins, les paladins tauren, hein, si jamais vous voulez plus de détails. Et du coup, je suis, je suis étonné qu'il n'y ait pas ça, mais sinon, globalement, après, euh, pour fermer cette vidéo, je pense que j'aurais tendance à dire, attention, bien sûr, on aimerait avoir des combinaisons classe race, vous jouez elfes de sang, vous avez envie de pouvoir jouer druide, pouvoir jouer shaman. Il y a un moment donné aussi où, n'oublions pas que si tout le monde peut tout faire, euh, à la fin, il n'y a plus que des elfes de sang, il n'y a plus que des humains et des orques, globalement, et des elfes de la nuit. Et du coup, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de nains, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de gnomes, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de gobelins, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de, de drainés, etc. Si, si au final, toutes les classes et les races peuvent tout faire, d'un point de vue explication, vous savez, euh, à partir de Kata, ils ont dit oui, les orques, peuvent faire mage parce que c'est les... les, les les réprouvés qui leur ont appris, bon bah tout peut rentrer hein, globalement, <rire> tout peut rentrer. Après il y a aussi un peu la cohérence de l'univers et surtout, il surtout, y a quand même euh, le fait que derrière après, toutes les populations de joueurs vont partir sur la seule, une unique race en fait et s'en battre, la, battre euh, complètement les roubignols du reste. Donc il faut quand même qu'il y ait des blocages, pas... je suis plutôt ouvert sur euh, le fait qu'on puisse ouvrir l'accès à pas mal de choses mais il faut quand même garder des impossibilités. C'est important pour l'univers et c'est important pour les joueurs aussi. Sinon, demain, il n'y a plus que des joueurs humains et des elfes de sang. Voilà, merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Lexus Non, aujourd'hui, euh, je vais juste vous dire qu'il y a un cheval qui vous dit d'aller euh, follow Twitter. Euh, n'hésitez pas à liker euh, la, la, la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter euh, pour la visibilité, tout ça, tout ça. Voilà, je sais, un peu décevant, moi aussi je suis déçu. Non, en même temps c'est une vidéo courte, hein. Vidéo longue plus d'inspiration. <rire> Bisous